J'aurais voulu te chanter des trucs genre beau beau coeur comme daju Rien de glamour, j'ai la bouche remplie de cailloux. Un cœur entrave dans mes veines coule le yo ah, ah, ah. <rire> J'aurais voulu dire de ne pas baisser les bras, pour toi c'est niqué. T'es trop gentil, tout chétif, on va te glichner Mon âme au front, j'me manque un peu d'humanité. Il m'en du vil. Je reviens du Zil. Si bah ouais, c'est pénible. J'suis toujours en ville Bientôt la France en tire, Connaîtra son nouvel ennemi. Donnez-moi mon mire. Ça pourrait aller mieux. Si j'avais les billets, vous ai pas oublié. Pourquoi tant de haine juge faut qu'il se. Je suis déçu, offrir à ma mère la reconnaissance qu'elle n'a jamais eue La société fera de moi son individu Qui peut prétendre être à ce niveau Il y a des gains. Avec la bête, la machine, je ne fais qu'un. Je me suis vu les étrangler de mes mains. J'aurais bien gardé la pêche, y'a pas de pépin. Samedi soir devant l'Eurovision, je suis dépité. Faut que la première semaine les dés sont pipés. J'aimerais tout niquer, en vrai je veux tout quitter, je pourrais chanter ça comme une éternité. Nice to meet you, c'est le FLO, J'essaierai de ne pas vous prendre de haut Comme Dr Gang, je suis le mec de dos, nostalgique du temps où je bicrave et yellow Je vais les prendre en te trait, ça prépare la reggae je l'attends pas homme, ça parle de contrôler le monde tout en faisant un swing sur un terrain de golf Pourquoi tant de-